Bonjour à tous, bienvenue sur euh, boursetechnique.com. J'aimerais faire une rétrospective des marchés. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vraiment pas beau la situation. On est le 14 décembre 2018. Euh, ce qu'on a vu euh, dans les marchés depuis, quelques, depuis octobre, depuis quelques semaines maintenant, c'est un décrochage qui est assez important et qui nous permet de croire qu'on qu'on avait construit le fameux sommet que je vous avais dit depuis des mois, euh, euh, c'est la même chose au niveau du Bitcoin. Euh, Bitcoin, euh, comme j'avais prédit, euh, c'est quelque chose qui va s'effacer euh, littéralement. Bitcoin, euh, les autres crypto-monnaies aussi, il y a quelques-unes des crypto-monnaies qui vont demeurer, peut-être, mais on est vraiment euh, à la croisée des chemins au niveau des... Les crypto-monnaies, du Bitcoin, euh, ça va disparaître tranquillement. Euh, S'il y en a quelques-unes qui demeurent, ben ils vont demeurer peut-être pour euh, être utilisés dans des vraies transactions, mais pour le moment c'est vraiment pas le cas. Au niveau des marchés, euh, c'est ça, c'est euh, ce qui se passe, c'est vraiment grave. C'est une tendance long terme qui a été euh, qui est disparu euh, donc on se trouve à, à être vraiment dans un marché un début de marché euh, bear donc un marché baissier euh, on avait déjà connu euh, le marché baissier au niveau des différents euh, euh, pays euh, donc euh, si on regarde ça à, à froid il n'y a rien de surprenant mais euh, euh, quand même on va analyser ça on va regarder euh, le marché américain euh, parce que les autres marchés comme je vous ai dit le CAC, le DAX euh, le. Euh, on avait le footsie aussi, tout est, était en descente. Le marché américain résistait. Aujourd'hui, on a eu une confirmation assez euh, évidente euh, qu'un retournement. Ben, il était déjà euh, comme euh, prévu, mais là, on a une confirmation aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, on va voir comment que ça va se dérouler. Euh, euh, Quelques-uns attendaient le rallye de Santa Claus, le rallye du Père Noël. À chaque année, on a un, bon, un, un soi-disant rallye. même. Dans le fond, ça se trouve être les gros fonds qui se trouvent à, à faire, essayer de faire monter euh, les actions une de dernière fois à la fin de l'année pour faire en sorte que les bilans soient plus beaux, qui paraissent plus euh, attrayants au niveau des... Les investisseurs mais cette année euh, ça a pas l'air qu'on va avoir ça. quelques-uns croyaient qu'on l'aurait mais en tout cas aujourd'hui ben hier aujourd'hui toute la semaine même c'était une semaine justement de, de de tentative de redressement mais c'est pas arrivé puis aujourd'hui on a les, euh, les la, la conclusion de ça on va voir ce qui va se passer lundi mais à, à long terme c'est vraiment pas beau à voir donc je pense qu'on va on est dans un début de marché baissier. Euh, Quelques-uns parlent encore d'un crash. Euh, ça pourrait arriver. Rien n'est impossible, mais je vais vous montrer euh, ce que c'est exactement un crash euh, au niveau des graphiques, au niveau technique, je dis bien. Euh, au niveau mondial, ben, on sait qu'il y ralentissement économique, même si on dit qu'aux États-Unis, euh, ben, on ne prétend plus euh, beaucoup, là, que tout va bien. Euh, les taux, euh, ben, en descendant, probablement qu'on va monter les taux. Euh, mais là, ça va être à suivre de savoir si euh, on va avoir un impact encore plus négatif au niveau des marchés parce que euh, les, euh, la Fed est vraiment dans une situation très, très, très euh, embarrassante. Euh, c'est comprenable qu'on a voulu monter les taux parce que depuis 2009-2010, avec les injections de capitaux dans les marchés pour faire monter, repartir l'économie, dans le fond, on a eu une tentative de... de de correction en 2011, un autre en 2015, mais on rien réinjecté de l'argent, on aurait dû monter les taux avant, euh, souffrir un peu plus avant, Puis là, euh, au point où ce qu'on en est rendu, là, comme ça, ça peut pas faire beaucoup mal. Puis il y a un autre aspect aussi qui est très important, on n'a jamais eu autant de... ben la dette euh, américaine vient de sortir, euh, on est dans des records absolus au niveau de la dette euh, américaine ben, pour faire fonctionner le système. Puis il y a aussi l'autre euh, élément qui est important au niveau de, du crash, ben, crash ou grande descente qui pourrait arriver, c'est que les achats sur marge ont jamais été aussi importants. Donc un achat sur marge, c'est qu'on on, on achète euh, des actions ou peu importe quoi, on achète ça avec une marge, donc quand que ça va bien, c'est bon parce que tu multiplies ton effet euh, de montée, mais quand que ça descend, tu multiplies ta baisse et ça peut être catastrophique, même tu peux devoir des sous. Euh, c'est vraiment euh, une situation qui peut faire en sorte que les, la peur amplifie les mouvements baissiers. Puis, il faut le comprendre que les mouvements baissiers sont toujours plus violents que les mouvements haussiers. Donc euh, on va commencer à analyser ça. On va regarder premièrement. Euh, je vais commencer avec le Dow Jones. Le Dow Jones, on va y aller plutôt euh, hebdomadaire. Là, j'en avais la situation mensuelle. Euh, ce que je craignais, ben, ce que j'avais vu, c'est que je me disais que les, ce support-là, ici, euh, 24 euh, euh, 281, dans ces coins-là, 24 300, mettons, euh, ne devait pas être franchi pour qu'on tombe en en baisse euh, donc c'est arrivé, euh, mais par contre sur les marchés européens euh, la cassure avait eu lieu euh, 4937 au niveau du CAC euh, au niveau du DAX euh, c'est arrivé ici euh, 1100, 11200 à peu près euh, au niveau euh, ça, ça se trouvait être le N5 c'est pas arrivé mais ce qu'on a connu euh, ça va suivre le reste euh, donc on est vraiment dans des situations Précaire, on va le voir un niveau européen. C'était le 3100, qui avait été euh, comme un support important et qui a été euh, brisé. Euh, il y a aussi, euh, avant de passer aux actions américaines, aux, aux indices américains, je vais vous parler un peu euh, euh, des situations qui sont très préoccupantes. C'est la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, euh, c'est une banque allemande très importante et euh, on y va de creux en creux et euh, euh, ce qu'on craint le plus, c'est la faillite de la Deutsche Bank, de la même, même manière qui est arrivée en 2008, 2007-2008, surtout. Euh, Lehman Brothers, donc euh, ça pourrait être la même situation qui pourrait se reproduire. On regarde ici le graphique euh, à plus long terme. Euh, on voit que c'est en descente. Et puis, il n'y a rien qui nous dit qu'on va avoir une situation de revirement. Euh, au niveau des États-Unis, il y a General Electric qui est en une descente catastrophe qui lui aussi pourrait... Euh, oui, on dit, vous pourrait avoir un revirement parce que dans le fond, on a eu un creux ici en, en 2009 et on a eu un rebond. Euh, par contre, euh, oui, ça pourrait arriver, mais dans le contexte mondial de, de marché euh, euh, baissier, je pense qu'on n'arrivera pas à ça. Même, on pourrait arriver à euh, la faillite de General Electric, faillite de Deutsche Bank, faillite de General Electric. Euh, Facebook euh, qui est en, en cassure euh, et qui continue de descendre malgré l'effort des actionnaires des, des, de, réach de réacheter des actions pour euh, soutenir le titre, il euh, n'y a rien qui n'y fait, on s'en va dans, dans un marché baissier. Il y a Bank of America aussi qui a connu euh, une cassure importante et ici on poursuit cette cassure, cette descente. Euh, donc on va aller voir les 10 principaux américains, parce que c'est ce qui préoccupe, c'est ce qui semblait soutenir euh, euh, en ce moment au niveau mondial euh, le marché, mais là maintenant, euh, on est dans une tendance qui va euh, euh, probablement s'accélérer au niveau de la baisse. C'est ce fameux support-là, 24 300, au niveau du Dow Jones, que, qui aurait pu résister, puis on aurait eu un revirement, mais là, il euh, n'y en a rien. Ce qu'on voit, c'est... Euh, euh, ici c'est un double sommet qu'on a eu et surtout ce qui est très euh, révélateur c'est au niveau du RSI on a eu un, récit, un RSI en février qui a été euh, vraiment un record absolu avec euh, une un, un, très haute montée, un record aussi absolu au niveau, au niveau des actions mais on a eu un RSI ici qui, a, euh, qui vient de casser depuis octobre euh, mais qui n'a pas été euh, aussi haut Ici, on a des sommets qui sont à peu près égaux euh, sur le Dow Jones, mais euh, le RSI n'a pas réussi à à monter, euh, à montrer de la vigueur. Donc, euh, au niveau technique, c'est un très, très mauvais signal. C'est une di euh, divergence négative très importante. Et puis, surtout ici, on a le niveau de 50 qui a débrisé. Donc, on n'est même pas en sur euh, survente, là. Euh, au niveau euh, hebdomadaire, euh, donc euh, il y a beaucoup de latitude au niveau de la baisse, euh, jusqu'où est-ce que pourrait aller la baisse, je ne sais pas, mais quand on est en survente, il faut qu'on aille dépasser euh, la, le 30 ici au niveau du RSI, puis on n'est même pas en survente, et déjà on a euh, euh, simplement un, un, un avertissement très très important au niveau de la, de la cassure ici, au niveau du support, euh, au niveau du Standard Poor, c'est sensiblement la même chose au niveau du RSI. Euh, on va le voir au niveau du Nasdaq, euh, euh, concentration technologique, euh, c'est là qui me fait euh, euh, le plus peur, parce que le Nasdaq, euh, là on le voit comme ça, ça ressemble aux autres indices, mais si on peut euh, avoir une vision mensuelle, je vais enlever moins, moins de 50, c'est que le, la situation n'est pas rose. Euh, même euh, si on regarde à froid euh, ce qui s'est passé en 2000, la, la folie des technologies, eh bien là, on a une folie qui est encore plus forte au niveau des technologies. Et on regarde ici, euh, au niveau du graphique mensuel, on semble avoir vraiment, vraiment une cassure à la baisse. Le RSI qui semble pas vouloir reprendre des forces le MAC euh, qui euh, se trouve à être en croisement vers la baisse. Donc, euh, comme ce qu'on a eu ici en, en, en 2000, 2000, 2001, on a eu euh, la, la baisse, euh, c'est qu'on pourrait avoir une, un, un, un, un décrochage très, très important. Surtout aujourd'hui, on est dans une situation où -ce que les mouvements pourraient être vraiment amplifiés à cause de l'achat sur marge qui est absolument abominable. Donc, euh, c'est au niveau euh, du euh, Nasdaq et euh, l'ensemble des technologies. Et on sait aussi, euh, au niveau des technologies, on a une valorisation qui est absolument euh, insoutenable. Euh, c'est euh, les PE qu'on appelle, sont valorisés. Les, les actions sont beaucoup trop valorisées pour la croissance des marchés. Euh, fait, on a Facebook aussi qui rajoute ses actions. C'est un très, très mauvais signe pour essayer de soutenir euh, quelque chose qui est, en, comme on l'a vu en tout à l'heure, qui est en dégringolade, donc euh, ça ne regarde pas bien de ce niveau-là aussi. Euh, on a aussi au niveau des semi-conducteurs, euh, ici, Ying, pour vous faire remarquer ce qui s'est passé en 2000, euh, dans ces coins-là, euh, on a eu un décrochage très, très important au niveau des semi-conducteurs, euh, ça s'est fait en quelques mois, en 2000, euh, 2000 septembre 2000, 2000, donc, euh, ici, on pourrait connaître un décrochage qui pourrait re ressembler à ce qu'on a connu. Donc, euh, tous les ingrédients sont là pour le décrochage. On a le RSI ici, on a le MAC qui est à, à la baisse. Donc, euh, on va attendre les signaux. Au niveau de l'or aussi, euh, j'ai un petit coup d'œil. Au niveau de l'or, on avait eu un, un décrochage au niveau baissier euh, depuis, euh, bon, depuis depuis le début de l'année. Là, en ce moment, on n'a pas encore de signe de retournement, euh, mais euh, comme l'or réagit lorsqu'on a des, euh, euh, des baisses très, très importantes ou de la peur, de la panique, on pourrait avoir un retournement au niveau de l'or qui pourrait nous, nous, pour nous propulser l'or euh, dans des niveaux qui seraient intéressants, mais on n'a pas encore de signal d'achat. Pour moi, je ne vois pas l'or comme euh, vraiment euh, en effervescence. Euh, je regarde aussi, le, le, euh, ça se trouve être l'indice de Philadelphie euh, Gold and Silver. Euh, et puis pour moi, il ne me donne pas de signe révélateur de retournement. C'est les minières en hein, fin de compte, les minières d'or et d'argent. Et on voit ici, on est encore en signal de vente. Et puis qu'on a eu comme force de l'or, euh, ce pas reflété dans les, euh, les minières. S'il y a un retournement, on embarquera dans l'or, mais pour l'instant, donc, vraiment, on est dans une situation pré précaire au niveau de, de, des marchés, au niveau des marchés mondiaux et surtout ce qui vient d'arriver aujourd'hui, c'est au niveau des marchés euh, américains.